Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de UI Navigation Controller. On a vu dans des séquences précédentes la notion de Table View, et de UI Table View Controller. Donc, c'est des choses qui sont assez confortables pour afficher un certain nombre de données structurées. Et on peut avoir envie de classer les données de manière hiérarchique. Et pour cela, eh bien, on a envie d'avoir des piles de vues. Donc, on sent très bien qu'on va avoir envie d'en piler une vue, de rajouter une vue par dessus, et ensuite de pouvoir dépiler. Typiquement ici, je suis dans euh, l'application adresse J'ai ici. Euh, un contact qui est Charles Domestmacher que vous connaissez tous et si je clique ici sur le flèche vers la gauche contact et eh bien j'ai envie de revenir et eh bien à la liste de mes contacts et puis si je clique ici et eh bien j'ai envie d'afficher le détail par exemple de ce Pour cela on a besoin d'un UI navigation controller donc c'est quelque chose qui va ajouter cette entité que vous voyez au dessus des vues qui sont en fait, c'est pas une toolbar comme on pourrait l'imaginer, mais ça s'y apparente bien évidemment. Hein. En tout cas, on va pouvoir mettre des choses qui ressemblent à ce qu'on met sur une toolbar, mais euh, c'est un système de navigation qui va en fait prendre en charge euh, l'empilement et le dépilement. Et l'idée c'est, c'est typiquement une entité qui est intégrable dans les view controllers, donc on peut mettre. Un UI Navigation Controller dans n'importe quelle View Controller et associer cette opération d'empilement à n'importe quelle entité qui est affichée sur une vue. Et euh, bien évidemment, il y a un cas particulier où c'est très intéressant et quasi nécessaire, c'est le UI Table View Controller. Donc comment on installe un UI Navigation Controller Alors il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a quelques petits pièges à jaloux. Donc en fait, il y a trois grandes étapes. La première étape, et là je vous le fais en Objectif C, mais vous allez voir après dans des exemples le code correspondant en Swift. Donc ne soyez pas inquiet de ce côté-là. Donc la première chose que je dois faire, c'est que je dois créer le View Controller. Ensuite, ce View Controller, je vais lui associer un Navigation Controller. Donc je vais construire le Navigation Controller et j'associe à la construction du Navigation Controller le... View Controller qui va avec. Donc en fait, un Navigation Controller embarque un View Controller. Et ensuite, il faut que j'insère la vue dans ma hiérarchie courante. Toujours je suis dans, euh, au niveau d'un UI view controller. donc je vais ici faire un add sub view sur self view mais je ne vais pas faire un add sub view d'un contrôleur bien évidemment, or mon navigation Controller est un contrôleur mais par contre je vais pouvoir récupérer la vue qui est associée au navigation controller. et en fait qui sera juste là barre en haut. Elle a un frame, elle a tout ce qu'il faut donc elle va se mettre au bon endroit et c'est cette vue là qui contient, qui inclut, qui a une sub view, la vue qui est incluse dans le view controller que vous avez défini ici. Et donc c'est pour ça que l'une se superpose sur l'autre. Et bien évidemment, quand vous êtes en objectif C sans arc, vous devez faire attention à ce que vous devez libérer, parce que le AddSubview ben, derrière, vous devez euh, désallouer. Euh, alors attention, ce n'est pas la vue qui est incluse, la vue a déjà été euh, incluse, mais c'est le My Navigation Controller et potentiellement éventuellement le My View Controller que vous devriez ici désallouer. En fait, la question c'est où est-ce que je fais ça Et a priori, un des endroits où on peut être amené à le faire, c'est dans le web delegate. Et dans le web delegate, c'est un petit peu différent. Parce qu'à la racine du AppDelegate on a la fenêtre et la fenêtre elle a une référence vers un ViewController. Donc ici c'est un tout petit peu différent quand je suis dans le AppDelegate. Les deux premières étapes n'ont pas changé mais la troisième étape et eh bien en fait je fais un SetRootViewController avec le navigation NavigationController carrément parce que en fait, là je dois spécifier un contrôleur de vue. Alors pour ce qui est d'empiler de et d'épiler euh, des UIViewController donc je vous rappelle c'est des contrôleurs de vue qu'on empilait pas des vues hein, donc il faut absolument qu'on les embarque dans des contrôleurs de vue hein. euh, mais en fait on a une opération pour empiler qui est PushViewControllerAnimEthode ou PushViewController en Swift et en fait on va transmettre le contrôleur de vue qu'on vient de construire et qui va être empilé. Et on peut utiliser cette méthode n'importe où. Ça peut être en réaction à un tap sur un bouton, via la méthode qui a été associée avec le add target, ça peut être d'une autre manière. Bien évidemment, en répondant à un protocole de délégation dans un UI TableView contrôleur, eh bien on peut avoir envie également de faire un push-view. Donc c'est vraiment une action qui est propre au contrôleur de vue. Et euh, bien évidemment, alors il faut faire un petit peu attention aux init et les releases lorsque Arc est désactivé. Parce que bien évidemment quand vous faites un push, eh bien il faut se poser la question de qui est propriétaire. Et a priori quand vous faites un push view, le UI navigation controller devient propriétaire de la vue. Donc il faut faire un peu attention. Vous avez intérêt à prévoir une variable d'instance dédiée, hein, en particulier euh, si vous voulez que euh, la vue euh, elle reste, vous pouviez, que vous avez envie de la contrôler ou de faire des choses comme ça. Pour retirer une vue du sommet de la pile, a priori ce n'est pas à vous de le faire, c'est entièrement pris en charge par le framework, toujours via ce bouton de contact là. En fait je crois qu'il existe une méthode PopView euh, mais euh, moi personnellement je ne l'ai jamais utilisée hein, et euh, si vous voulez en savoir plus eh ben, euh, vous connaissez la réponse. Hein. rtfm, Read The Fantastic Manual. Vous avez un protocole UI Navigation Controller Delegate qui est là pour vous permettre d'adapter le comportement du contrôleur et dont toutes les méthodes sont facultatives. Donc en gros, euh, alors en fait vous pouvez même ne pas vous en préoccuper, hein, par défaut on ne s'en préoccupe pas, mais si vous voulez faire des effets un peu spéciaux, ben vous avez la possibilité de le faire. Donc typiquement, euh, avant et après l'affichage dans le programme de vue associée, donc en gros avant qu'on visualise euh, la vue qui est pousser et après euh, qu'elle ait été visualisée, ben vous pouvez faire apparaître des trucs, etc. Et puis, vous pouvez changer les animations. Euh, donc, vous avez ici un certain nombre de, de, de, de méthodes, euh, gérer des choses aux alentours de l'orientation, etc. etc. Euh, je vous recommande vivement d'aller regarder le fantastic manual. Là, on est sur de la gestion de la navigation un petit peu poussée. En guise de conclusion. On a vu là un mécanisme qui est extrêmement utile, qui est complètement indépendant des UI table view, même si le couplage UI table view UI navigation controller est un couplage complètement naturel. Mais on peut utiliser des UI navigation controller dans un système de hiérarchie de vues indépendamment d'un UI table view controller. Et bien évidemment, on peut avoir envie lorsque on sélectionne une cellule dans un table view controller, on peut avoir envie quand on répond à la bonne méthode de délégation eh bien d'empiler ce qu'on appellera une équipe de détails comme vous l'avez vu dans un certain nombre des exemples que je vous ai donnés dans ces séquences qui permet eh bien d'aller plus loin et d'avoir plus d'informations sur quelque chose qu'on voyait simplement par son nom. Donc c'est extrêmement utile et c'est ça qui va permettre la navigation au sein de données qui sont structurées hiérarchiquement typiquement mes artistes, les albums de mes artistes, les chansons de mes albums etc etc. Cette association est extrêmement utilisée. D'accord Et euh, on ne peut pas non plus dire que c'est compliqué, donc vraiment, utilisez-les, n'hésitez pas, ça va vraiment ajouter de la valeur à vos applications. Je vous remercie de votre attention, à bientôt